Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment manipuler une base de données, donc les opérations euh, basiques, donc afficher les données, ce qui est contenu dans notre base, ajouter des données, donc avoir des infos supplémentaires, mettre à jour ces informations ou euh, les supprimer. Alors on va dans SQLite. Voilà, alors notre base de données, on va partir d'une base de données qui existe déjà, qui est stockée dans un dossier qui s'appelle CDemo et cette base de données, elle s'appelle geographie.db Donc on va commencer par ouvrir cette base de données. Voilà, on l'ouvre. Ensuite, on va vérifier ce qu'il y a dedans. Point tables, ça permet d'avoir la liste des tables. Il y a une table qui s'appelle pays. Et si on veut avoir la structure euh, de cette... Euh, Table pays. On va utiliser la commande point schéma point du nom de la, la, la table. Donc, on voit que dans la table pays, on a cinq informations. Euh, voilà. Ça c'est la structure. Et après, on peut aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur euh, de cette table. Donc, on peut afficher le contenu de cette table. Je vais passer en mode box moi j'aime bien voilà donc là on voit que notre table donc euh, donc c'est la structure annoncée plus haut hein, on a le nom la capitale population superficie et UE qui est vrai ou faux en fonction euh, de l'appartenance non euh, du pays à l'union européenne donc là ce qu'on va faire nous c'est qu'on va rajouter une information un pays donc c'est le pays on en est à la Belgique donc on va rajouter le Bélarus. alors on va faire premier un premier ajout on va faire ça, on va faire une, une erreur mais bon je fais un spoil mais voilà on, on essaye d'ajouter Bélarus mais on précise qu'une des cinq valeurs dans ce cas là euh, Psycholike nous dit que c'est pas possible parce que euh, on a cinq colonnes et on fournit une valeur on voudrait faire cet ajout d'une seule valeur il faudrait préciser euh, le nom euh, du champ d'information concerné. Donc on mettrait INSERT INTO le nom de la table entre parenthèses on met le nom de la colonne qu'on qu vise ici c'est nom et VALUES on met Belarus. Comme c'est du texte on met bien on pense bien à mettre les les guillemets. Donc là l'insertion euh, a bien eu lieu. On fait le select et on vérifie. Donc là, on a bien un enregistrement supplémentaire, un pays supplémentaire, avec une seule valeur ici. Les autres colonnes, on les a pas renseignées. Alors après cet exemple d'ajout, maintenant on va faire un exemple de suppression. Bah, ben, on va se dire voilà, cette ligne-là finalement, elle nous plaît pas. On n'a pas mis ce qu'il fallait dedans, donc on va la supprimer. Alors euh, quand on supprime, donc on, donc delete from pays. Alors ici, il faut faire attention, hein. si on met point virgule entrée, on va détruire tout le contenu de la table PI. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut, on veut supprimer qu'un seul enregistrement. Donc il va falloir qu'on rajoute une condition, pour dire WHERE. Donc on va supprimer dans la table PI que les enregistrements qui vérifient cette condition. Donc là, WHERE le nom égale, donc BELLA OIS. Voilà, donc je fais ça, je refais un select pour voir, et donc on a bien euh, Belarus qui a été euh, supprimé. Alors là on va refaire euh, insérer, mais ce coup-ci on va insérer en précisant euh, les cinq valeurs. Voilà, hop, on y va, on insère tout, on fait le select, et donc on a bien euh, notre Belarus qui a été euh, ajouté donc on a les voilà les valeurs à se rentrer dans leur ordre d'apparition qui correspond à la, à la structure de la table donc alors après comme euh, modification donc là, oh, malheur il y a la superficie qui n'est pas la bonne il manque un euh, il, voilà, il manque un zéro alors pour euh, mettre à jour donc on utilise euh, update c'est la commande qui permet de, de, de, de faire de la, de la mise à jour alors, on fait Update, on précise la table qui est concernée, ici c'est la table pays. On va faire Set, donc pour affecter à la colonne superficie cette valeur-là, donc la, la valeur exacte, vous voyez il y a un 0 en plus. Et très important, il ne faut pas oublier le Where, parce que si on ne fait pas de Where, la valeur superficie elle serait mise dans pour tous les enregistrements, donc tous les pays feraient la même superficie. Donc Where non égale Bélarusse. Donc là, on a fait notre modification. On peut refaire un SELECT pour voir le contenu. Et là, on s'aperçoit donc ici, on avait 20 760 et ici, on a bien 207 600. Donc, on a bien mis à jour notre superficie. Alors, ça, c'est un exemple de mise à jour où on fixe une nouvelle valeur. On peut aussi faire des mises à jour en se servant de la valeur qui est déjà contenue. Alors, voilà. Admettons qu'en Belgique il y a une naissance donc on, au lieu de fixer quand on va faire notre insert au lieu de fixer la, la valeur euh, directement on va dire non on va faire un update donc update et on, donc il faut voilà update pays set donc là on est sur la population et la population plutôt que de donner une valeur on va dire c'est la population donc, sous-entendu d'avant, auquel on rajoute un. D'accord? Donc là, pays, donc on a dit que c'était chez nos amis les Belges, donc Belgique. Voilà. Donc là, si on fait ça, alors ORPI, je me suis trompé, ORNON. Hop. Voilà, where non égale Belgique. Donc là, quand on fait ça, donc on met à jour la population, en rajoutant en 1 dans cette valeur de population. On va faire le select pour vérifier que tout est ok. Voilà donc là maintenant on a bien 756 à la fin, il y a eu une personne en plus dans la population. Donc ça c'est une autre manière de, de mettre à jour. Soit on fixe la valeur, soit on se sert de l'ancienne valeur, on fait une modification et on, ça nous donne la nouvelle valeur. Euh, bah écoutez, arrivé à ce stade on a fait le tour donc euh, on a vu qu'on pouvait afficher la structure d'une table en utilisant euh, la commande sqlite.schema, nom de la table. Pour afficher, c'est le select. Pour insérer, ajouter, c'est insert into. L'update, la mise à jour, on le fait avec la commande update. Et quand on supprime, on fait toujours un delete et pas oublier le where. D'ailleurs c'est aussi vrai pour, euh, pour update. Bah sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.